Quand on fait de la merde, faut se dire ouais on fait de la merde. Merci Bichard pour ton intervention qui va nous servir durant toute l'année 2020. Bien qu'elle ait extrêmement bien commencé. Bonsoir à tous mesdames et mesdames et mesdames et mesdames et mesdames et mesdames et messieurs. Et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui vous allez voir un ancien mode de jeu qui n'a pas été posté sur YouTube depuis... 6 mois 6 mois que je n'ai pas fait de Death Note sur ma chaîne Ah, eh, depuis 2019 hein Non mais après vous vous étonnez que le monde part en couille hein Non mais j'espère que maintenant que je sors une vidéo Death Note sur ma chaîne, eh ben, le monde va reprendre euh, sa vie actuelle quoi On arrête tous les délires de Cocorona et de tout ça hein. Bon du coup, mesdames et messieurs, bienvenue pour une nouvelle vidéo Vous l'avez peut-être remarqué, il y a marqué euh, vidéo sponsorisée en bas à gauche de votre écran C'est la première vidéo sponsorisée que je fais, donc n'hésitez pas à me dire comment ça se passe, comment moi, je m'en sors et donnez votre avis dans les commentaires. Vous l'avez peut-être deviné, la vidéo sponsorisée par Red Shadow Legend. En anglais, Red Shadow Legend. Ne commencez pas à critiquer mon accent anglais, s'il vous plaît, parce qu'il est vraiment génial. Vous le connaissez peut-être, du coup, mais si vous ne connaissez pas, je vais vous faire un rapide résumé. Red est un RPG, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de rôle. Le pass de bataille est une nouvelle fonctionnalité ajoutée par Red, et la saison 1 vient juste de débuter. Non mais attendez deux secondes. Vous trouvez pas qu'il ressemble vachement à Lib, lui Eh non mais je vous jure, il y a un air de ressemblance, hein Va falloir qu'on discute Axel. Sur Red, tu trouveras une grande communauté de francophones. Et vu les Corona vacances que vous avez, je pense que vous allez pouvoir occuper votre temps sur Red Shadow Legends. L'avantage, c'est que tu vas pouvoir faire des rencontres, demander de l'aide et des astuces à des joueurs plus expérimentés. Tout à l'heure, je vous ai parlé du pass de bataille. Et ben, la saison 1 est lancée. Termine des défis quotidiens et hebdomadaires afin de gagner plusieurs récompenses des boosters, des champions et de l'xp. Je précise que le jeu est jouable sur iOS, Android et PC. C'est-à-dire que tu peux jouer au même compte sur trois plateformes différentes. T'es là, tu sors, t'es dans le bus, tu joues sur ton téléphone, tu rentres, tu joues sur ton PC. C'est vraiment génial. Ah oui, et le jeu est gratuit. Tu ne payes rien. C'est vraiment genre, tu cliques, tu télécharges et hop, tu joues. Tu pourras me trouver sur le jeu sous le pseudo de Bichard. Bah, oui, Bichard. Tu t'attendais à quoi Et si tu télécharges le jeu maintenant, tu pourras disposer de 100 000 l'argent et d'un nouveau champion petit sortilège attention tu n'as que 30 jours ah oui on en était où nous euh, d'essentie hc oui c'est vrai et pour cette partie je serai en team avec shairim nanox de no nobois guillaume et psychose une plutôt bonne team niveau stratégie et pvp attends c'est quoi ah, ce bio l'a pas, pas bad hier pour extrait salut à tous si si mais si je sais pas apparemment si, c'est si, si, bah, sympa mais non ouais ça va bon allez ah ouais. à voir hein. c'est quoi les coups on va où euh... euh, rendez-vous en moins 600 500, 500. voilà Ok, c'est bon. Bon, ok, j'ai fait toutes les règles. On se retrouve, mesdames et messieurs, pour un Note HC. Euh, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. La voix, elle a quelque chose à dire. Cher Bichard, il y a quelques mois, je te trouve vachement sexy avec ce col roulé blanc. Ah non, mais ça te fait une tête. Franchement. Euh... Bah, bah, bah c'est bon, c'est bon, c'est bon. It's a problem, ok Do you understand what I'm saying oui, YouTube, <rire> on dit Coucou YouTube, lol. Pourquoi dites que coucou YouTube En mode, ça va passer sur YouTube En mode, ce qui va passer sur YouTube Si ça passe sur YouTube, c'est vrai que j'ai fait une bonne game en tant que méchant. Non, mais ça va te spoil comme ça euh, Sur Elf de Guille, personne ne respecte ton nouveau nom, Bouchard. C'est quoi cette histoire de nouveau nom, là non, non, mon nom c'est Bichard, les gars. Ah non, non, non. Moi j'accepte que. J'accepte pas. Bouchard. dit bouchard. Moi Bouchard Moi Bouchard j'hallucine. Bonne année, les gens. Oui, bah écoutez, on a beau être le. Euh... On est le combien quand je sors la vidéo Je sais pas. Je sais pas. On a beau être mi-mars. Bonne année, ça se dit toute l'année. J'aimerais bien être Chini. Est-ce que vous me voyez en tant que Chini, les gars Vous voyez Chini ce soir Est-ce que vous me voyez Chini ce soir Je crois que je suis Kéran, en fait, On se rejoint. Attends, je m'y donne un couche 7 Je le mets Kira. Bah non en fait c'est pas possible en fait. Tu me tues pas maintenant, on joue chill hein. Bon ok je te tue, j'arrive. Au vœu du titre et de la miniature, je suis sûr que vous avez douté du fait que je sois Kira. Haha ah, je t'ai eu, <rire> Get T'as <pro -khead. rire> Tu me pensais au Keter. hein Bah non, je suis, je suis Kira. Hé hé hé lolo. normal <rire> Il y a eu du diamant Quoi <rire> Une enfin, heures, il m'a dit depuis 10h il m'a dit Hop j'ai eu un livre Et dans le Est-ce est que c'est euh, 10h du matin ou 10h du soir Tiens la poubelle toi t'as fini et là, pour ceux qui ne connaissent pas le mode de jeu, vous devez vous dire Mais what the fuck, il a fait un pacte, c'est quoi le pacte Le pacte, c'est faire un marché avec le Shinigami Comme vous le voyez, je perds trois coeurs comme pour faire passer pour un enquêteur Je peux désormais voir la vie des joueurs et voir qui les tue Le Shinigami, quant à lui, gagne une boussole pour pouvoir me retrouver peu importe où je suis D'ailleurs, je me demande bien qui c'est va pas m'en faire, hein Quoi Sinon, je te sauce, hein Oh, voilà, je voulais pas, je te jure <rire> Non, gros, abîtes pas, je te Mais c'est pas un extrait, je te jure Non, mais non, mais passe-moi ça. C'est juste okay. Non par contre toi là tu rends frère Je Re rends en deux. un au moins Attends, je, je, je okay. je attends, vais, en vrai, attends J'en garde deux pour l'enchant Allez regarde Allez, En vrai je suis généreux J'espère que je peux te faire confiance hein. Ouais j'espère aussi <rire> Gros t'as vu je me suis arrêté Président sur du diamant Gros mais t'abuses aussi Mais je répondais à un message J'ai encore des ouais, diamants je... pour l'enchant du coup Oui Vous avez pris ça ou pas tout ce que là Ouais merde ben pardon, c'est ma faute si tu serves à rien aussi. Pardon euh. <tous de son elstar> dit quoi non j'ai pas dit que tu servais à rien, j'ai dit que t'étais notre pote sûr, gros. <rires> très bonne réponse, assistant. <rires> oh il va se faire full kit <solicite> Oh il va se faire full kit Oh se faire full kit dans le dos, il Oh, oh, oh, oh! Retenez-moi, retenez-moi, la vie de même T'as de la m'm. chance que cette table de craft elle me retienne On a dit, on pensant, a dit sérieux aujourd'hui ah oui, bah oui, tu as dit sérieux. Moi je joue sérieux là. Ok, mais nickel. Vas-y, bah ok. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je prends les couilles, je viens de tuer hein. Charim, Charim, protège-moi, protège-moi. Tu te démerdes, c'est pas mon problème. Ouais, c'est ça, exactement, j'en ai un, Charim. Eh fais pas le beau gosse, sinon je suis mode l'Ender Dragon Mais j'ai pas besoin de faire le beau gosse, je suis beau gosse. Ah, bon pas je peux aller à l'ombre. il m'a donné un coup la pioche Il m'a donné un coup la pioche C'est pas l'eau ça. T'es pas super gentil d'être méchant, les gars. Il m'a donné un coup la pioche Ouais, c'est sympa. c'est quoi, si tu peux me les passer! Bah, non, en fait, mais regarde-le! Je vais passer ça à C'est quoi cette merde? Je voulais archi pas le pousser sur toi, par contre, je suis désolé. Ah, t'en déjà passé un peu beaucoup c'est un méchant! Non, mais remets ça! Non, je prends. Non, c'est bon, c'est bon. Mais voilà que non, en fait, j'en ai besoin! Oh, ouais. alors toi, tu vas me redonner mon enculme tout de suite. Bah, pourquoi je l'ai pas l'enclume Ah, je te jure que non. Voilà donne. Voilà donne. Ok, c'est bon. Bon. Non, non arrête arrête je suis tenu nu. Je suis tout nu, tu moi, chat Non, non, non. Non, attends, je te jure, je vais un coup d'épée. Ah, mais tu veux pas le tuer c'est la mienne Non Mais c'était luxe pourquoi tu veux Mais arrêtez, mais arrêtez Mais non, mais je vous ai posé une sur la tête. Ok, ok, tiens, la table. table. c'est ma table quand même. Tiens, tiens, tiens, la table, la table, la Non, c'est la mienne, c'est pas la table tu es pas. Arrête J'ai 3 coeurs J'ai trois coeurs Non mais pas de jeu Je te jure c'est Stédux Non, par contre, par contre, pas Singapel Je te jure c'est Stédux, c'est pas moi Les gars Les gars J'ai plus de vie Mais y'a pas de légas, c'est Bichard attends, attends, Les gars, de toute façon, c'est impossible que j'ai pris un coup d'épée, Bichard Non, j'ai pris un coup de pioche Ah non, mais c'est. Un coup de pioche qui te met à 3 coeurs J'étais tout nu, je suis tout nu Même un coup de pioche, il était tout nu Mais non, mais. non. C'est 2-3 coeurs donc on plus de pioche. Ouais, 2-3 coeurs. Mais j'ai déjà perdu la dernière. Ouais, ouais, ouais. Euh... Pas à peu près. Ah euh, ouais. perdu de la vie euh, malencontreusement. Oui, mal... très malencontreusement. Gros, ça ouais, m'arrive tout ça le temps, c'est vraiment chiant. Ouais. Quand ça m'arrive, c'est chiant. Hein. Vous avez l'enchant Je comprends, je comprends. Là, c'est Psychose qui l'a. Psychose ah, oui. Ouais. Can I, euh... Non, c'est Sten qui l'a Je cherche pas Sten Remène à table Je n'ai pas, je, je pas à table Gros, t'as un sourire plus gros que le Joker Et abominable Reviens là T'as force de voler des trucs à mettre des coups aux gens On va croire que t'es méchant hein Moi ah, Vous l'avez entendu son sourire, là Mais de ouf, il a un sourire, mais il est gros Sten, j'ai besoin de la table Mais euh, on avait... Harry Ah d'accord, c'est toi qui a la table Bichardon Mais archi pas, non je l'ai archi pas gros, je la veux en fait, j'ai besoin de mon enchant. je suis non enchante partout J'ai pas de plastron Donc, Oh, alors euh... En fin de l'or gros j'ai 6 Oh j'ai 7 d'or J'ai 6 pas... coeurs, j'ai 6 coeurs, j'ai pas de gapel gros Ça va vous oh. Et, gros, Guillaume moi moins de coeur, j'ai pas de gapel non plus Guillaume J'ai 6 coeurs, j'ai pas de, de gapel, ils m'ont tapé Bah tant pis pour ta gueule Mec, j'ai voir, on a fait y un y a SMP hein, voir, regarde s, hein. En tout cas, Nonoboy, s'il veut aller à un McDo halal, je suis chaud pour bah, qu'il m'emmène hein. oui, Ça existe quoi, Moi, je vais juste y aller hein. Bah oui, oui justement, la chérie me disait que ça existait Mais du coup, j'ai pas lu le message, du coup Bah reste, tu veux qu'on aille ensemble, frérot Bah go Et le McDo halal, hein Quand tu veux, gros Stenus, on chante à Roubaix, en fait, il n'est pas l'enchant. Ah, Rubin, il est toujours faire ça. à l'enchant. Ouais. C'est pas moi qui l'ai. La, tête de, mère, tu tu me me la tête de ma mère, je l'ai pas non plus. <rire> ouais, je vais sauter quelqu'un La vie de ma tête mère, <rire> Ouah, vois, je vais sauter con il la crame. Non, t'es méchant, bichard. Le problème, c'est que quand Stenux dit ça, il rigole pas. Toujours, à chaque fois, qu'on tire ensemble, il me crame. Je fais quoi, moi Bon, deux possibilités. Soit je me barre et j'essaie de rejoindre ma team de Kira, soit je reste en espérant que ce soit du bluff. On, on tu m'as enlevé, tu enlevé trois coeurs avec, avec la pioche! Mais <rire> oh, tu en train de faire une dinguerie là, qu'est-ce qu'ils <rire> sont en train de faire là? attends. Oh! <rire> <rire> <rire> <Là, les>, eh. <rire> <rire> attention, attention à <attention>, toi! Mais, <rire> mais arrête de brûler! attention il veut me brûler, mais Stain! Oh. Non, pose l'enchant. Poussez-vous! J'ai pas l'enchant Michel, vous l'avez quand même pas laissé là-bas! Non, non, non, je vais pas tout seul avec toi, je préfère y aller Ok, elle est pas là-haut! Non, mais on a pas d'enchant les gars! T'as autant confiance en Stenux alors que. Il t'a quand même mis un coup quoi. Mais j'ai pas confiance en Stenux Ah ouais, il était en sneak derrière toi depuis tout à l'heure. Bon, voilà. Ah ouais Stenux était, était en sneak derrière moi non. Oui, oui. Oh. Ah oui, oui. Je l'ai pas oh. vu, hein. j'étais en train de miner. N'oublie hein. pas que je suis parti, mais avant vous, hein. là où il y avait la table d'enchant de base. Mais si, je t'ai posé dessus, quoi. T'as perdu les dégâts, je te l'ai posé au dessus. Mais... Ah mais tu pas de l'enclume Non, non c'était la table hein qui était posée. Hein. tout de suite, hein. Que tu posé dessus, dans ben dans, dans, dans l'escalier, là Dans l'escalier, c'était à ta l'enchante. Ah, bah, ah, mais... Au moment où je t'ai cassé... Enfin, je t'ai donné un coup de pioche Oui. Ah, bah, je te jure que je pas pas... Bah, si c'était Psychose, alors qu'il était à côté. Je te jure, sur ce que tu veux, que j'ai pas l'enchante. Avec tous les éléments que vous disposez, dites-moi qui a l'enchante. Sherim, Psychose, Stenux, ou on l'a tout simplement oublié dans l'escalier Si t'es Shinita, tu vois la vie. Si t'es Nir, tu vois la vie. Si t'es enquêteur, tu peux voir la vie d'une personne. Voilà. Les enquêteurs, tu pouvais pas justement enquêter quelqu'un euh, Pas tout le temps, des fois tu peux enquêter, des fois tu peux avoir ah. juste le chat d'Ekira, et des fois c'est euh, juste quand le destat est utilisé. Enfin, un des trois pouvoirs. Et les enquêteurs, ils ont pas trois pouvoirs euh, répartis, ils peuvent avoir tous le même pouvoir. Non ah, mais toi t'as de la... Je Quoi Pas d'eau Je pensais que ce rôle était comme à l'époque, et du coup je me suis trompé, voilà. Du coup t'as pas enquêté Ben bah, j'ai pas pu, du coup j'ai utilisé la vision. Sur qui psychose. Sur qui du coup Un pseudo qui commence par un I. Et à combien d'HP 15. Ah, tu le veux Non, non, non c'est pour Psychose. Je lui laisse son nom Avec les informations que nous avons, nous pouvons déterminer que Stenux est bel et bien enquêteur et qu'il ait utilisé le pouvoir de vie. Maintenant, reste à savoir s'il peut voir le chat d'Ekira ou s'il peut voir quand le Death Note est utilisé. Putain, j'ai vraiment compris ce que c'est. Ils as sont tu, tous en train de tuer leurs méchants! Peut-être, hein, je crois. Oh, <rire> Nanax. Nanox! <rire> oh, <la> putain! <rire> bon, moi j'ai. Du coup, j'ai fait l'enchant et j'ai trouvé des bots, hein, j'ai rien de plus. Est-ce que t'as des gabels, j'ai 5 heures Noil. Non, j'ai 2 gros. Je t'ai dit, moi, genre, j'ai quasiment full strip mine. En hein. fait, oh, bah, <rire> genre, le seul truc que j'ai vu, c'est que j'ai fait le qui a été triché. Et du coup, euh... moi j'ai. Ah, sérieux? Non, mais. Tu ah m'as pris de l'or? J'ai piqué 5. Pourquoi tu dis c'est logique du coup J'en veux bien le 4. Euh... Attends, non, non il m'en faut 5, j'ai 11 d'or. Tiens. Tiens, Bah, il a tué son mec du savant quoi. Ah, d'accord. Comment t'es censé savoir ça Mais putain Je glisse dans l'enclume Euh. <rires> <rire> euh Tiens, l'enclume elle est à drop sur toi. Oups Tiens. <rire> bah, c'est bien en tout cas hein ah, ouais, T'as pas de niveau et. Tout ça, là. Comment Lourde. ça là. Lourd ouais. en tout cas ce que tu proposes, Bichard, ouais. comme gameplay bah C'est bon, je vais rester Ah bah voilà Quoi Ah là, ça commence à être la sauce pour moi Allô Allô Ils sont où et là j'ai une idée qui me vient en tête. Une stratégie que j'avais déjà utilisée en tant que Kira, c'est de rejoindre un groupe et d'envoyer les coordonnées de l'autre groupe. Si j'écris les coordonnées d'un endroit qui est d'un autre groupe, et bien les soupçons vont plutôt se porter vers les gens de ce groupe. C'est tout bénef pour moi, étant donné que les soupçons se tournent vers moi pour le moment. Je vais donc rejoindre Guillaume et Nonobai qui sont tous les deux ensemble depuis le début. D'ailleurs le Shinigami n'est pas rentré en contact avec moi depuis le début, peut-être qu'il est parmi eux justement. Allô Allo mec, ça va ou quoi Je n'ai rien, ça me saoule, je suis blasé. Ah ouais Ouais. Tu penses quoi bah regarde Sten il est archi louche, il m'a mis que des coups de pioche, psychose il est archi louche, il traînait avec Sten, je comprends plus rien. Okay. Bah, voilà c'est tout. Et Nanox il est venu, il est venu, il est reparti. Et euh... Ah t'es bien toi en pièce. Bah, je suis bien es, en camp pourquoi pièce. Pourquoi d'eux du coup Bah parce qu'ils sont trop lourds. Ah, je perds plus de heal à rester avec eux qu'en venant avec vous. Et même okay. si vous j'ai pas trop confiance parce que vous êtes restés que tous les deux aussi, du coup bah ça veut rien dire non plus tu vois. Enfin vous êtes potentiellement méchant aussi tu vois. Mm. Ouais En parlant de ces derniers <rire> Non en vrai je préfère attendre avant de te parler Bah oui mais si tout le monde attend du coup ça avancera pas C'est vrai Ça bug Donc, Moi je. Ouais ça bug là ouais Parce que moi je connais rien vu que j'étais pas là du tout euh, depuis le début Je sais je sais pas moi je ah, pas confiance en Stain il enlevé plus de vie que toute la game générale En général <rire> Pardon je archi minier... Ouais, ouais d'accord ouais Non vraiment, vraiment. Je voulais miné là pour récupérer de la lave mais j'ai pas réussi Ok, il manque psychose, nanox et chérim c'est le moment de tenter. Il me faut de... des... des sauts de lave. Oui. Salut. Salut. Bon bah ouais. Non mais après vous me dites dans les streams pourquoi tu pars jamais dans le chat d'Ekira La seule stratégie que j'aurais tenté vient de se faire niquer. J'espère vraiment qu'aucun enquêteur ne peut voir le chat d'Ekira. Je sais pas, je pense pas que Bichard est Ah ouais je sais pas, non non je depuis le. Mais je pense pas que Bichard est Bon bah c'est cool, on pouvez me passer des gabelles maintenant. Qu'est-ce que tu fous là euh, je suis à côté en fait, je suis en train de miner depuis tout à l'heure. Mais il était là, il est où Nono lui aussi? Mais pourquoi tout le monde se barre? On peut pas DMNanox, il m'envoie des halos, je peux pas lui envoyer! Ça marche pas! Ça marche pas, on peut pas d'Mnanox! <rire> il a été kick pour spam! <rire> oh, j'en ai marre, putain! Pas d'Mnanox, ça marche pas! <rire> je crois que j'ai enfin trouvé mon Shedigami hein! Salut ça! C'est fou! Mais qu'est-ce que tu fous Ah bah il était là, lui, putain Mais qu'est-ce que tu fous J'ai les coordonnées de psychose et de Sherim, si vous voulez, ils sont les deux ensemble. Bah pourquoi ils te répondent Moi aussi, j'ai les coordonnées de psychose. Mais what the fuck Allo Bah vous êtes là, bande de cons Bah bah c'était pas con, voilà, quand même. Non, bande de cons, vous êtes là Ouais, tranquille. Ouais. Bah attends, je vais slash tel pour Nanox Psychose je pense que je suis Kira très fortement. Bah du coup, en fait, il y avait que toi, avec quoi, gros, en fait bah, tu me attends, attends, attends, attends, qu'est-ce qui s'est passé pas possible. Ou alors, y'a un de vous qui baille totalement qui est à côté de nous, mais là. De quoi c'est quoi l'idée Vas-y, explique-moi. C'est quoi, c'est ce quoi, quoi. Moi, je suis avec Guillaume et Nuno. Bah, ouais, mais non, mais si. Bah, non, non. j'explique, je me dévore en fait. Bah, en fait, en fait, en fait, je suis désolé, mais avec ce que tu viens de dire. De quoi Avec ce que tu viens de dire, on peut éventuellement comprendre. Non, tu penses que je suis méchant Ah, oui totalement. Voilà. Bah, si y'avait nous deux, à part. Il manquait là. Anox. A part si Nanox était à côté, a que toi, gros. Et les autres, hm. vous doutez mm. sur Wouah, qui les autres <rire> Bah... Vraiment, moi c'est Stenux et Psychos de base, mes doutes, hein, mais... Après, y, y, y a un autre truc chelou aussi... Mais Psychos, vu ce qu'il dit, il est forcément enquêteur Psychos, il est forcément enquêteur, donc Je peux pas le dire, ça va me aussi, en fait Non, non, non, non, je te le dis, c'est forcément quoi Est-ce que tu es de mon avis, par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure Ouais, en vrai Ok, ok Mais moi, y a un truc qui m'intrigue, en fait, c'est... C'est machin, chéri, tu vois Selon moi... T'es enquêteur, tu vois le chat d'Ekira et y'a quelqu'un qui a envoyé les coordonnées de la OTT Je peux pas dire ni oui ni non parce que sinon ça va me débat T'as pas de faire ton analyse Non bah c'est ce forcément ça <rire> C'est forcément ça en fait <rire> Non mais attends je réfléchis mais c'est forcément ça go, go go go tu me prends pour un débile en fait ouais. C'est forcément ça là, Ah non bon, J'ai bah 5 steaks J'ai aimé euh, avec quelqu'un me confier en main Là, là j'ai 5 Mais apparemment... Tu 4. 4. Il faut que je vous dise un truc après J'en ai que 3 je suis désolé Oh bah nice Soit vous êtes tu. a pas de si j'ai un diamant. Peut-être gaps s'il te plaît. j'en ai que deux gros S'il te plaît, sois sois gentil. Merci. Moi en vrai là, de base j'avais pas confiance en psycho sauf si les deux sont en train de bait que Shinigami Kira. Psycho et. c'est Il y a un truc. Moi avez faut du faire, vous avez dû faire. Sauf s'ils sont mis d'accord sur ce qu'ils devaient dire, sinon on a tu sais genre je Psycho on est lié, Bichard, je te rappelle. Avec psycho vous êtes liés Avec psycho on est liés de fou. Fou. Bon moi j'ai besoin d'XP alors euh... Kikos tu confirmes Oui j'avais oublié ça Tu confirmes sans se comprendre direct hein Avec Psycho sans se comprend directement Ah oui oui oui bah Attendez si vous êtes trop safe Vas-y il reste 3 save Je pensais que Kira soit complètement débile aussi mais ils ont attends. Lâchez le blast du Kira Violet en fait Tu peux répéter J'ai pas compris là ce que t'as dit Sérieux Ils ont dit qui Ils ont dit qui Bah je le regarde Vas-y vas-y Bah toi T'es con quoi T'as dit quoi Quoi Non C'est un, un bait. Ah je sais pas. Hein. C'est un bait. Attends, non, moi, attends, moi, moi dans moi, le chat des chose. Kira T'as rien compris gros, moi je, moi je demande autre chose. Bichard Est-ce ouais. que tu peux répondre ouais, juste avant par rapport aux gentils Bah et si est... eux trois ils se font confiance et que je suis gentil... Bah... E3 Les trois qui sont en face de nous, il y a un Melo, un Kira et un Chini. Parce que Stenux, il, il a dit, tu n'as pas suis confiance en Cherim. En face de qui Ah, tu veux pas ah, confiance en lui Ah, d'accord, ok. Bah non, bah d'accord. Mais t'as confiance en Stenux. Psychose et Stenux... Et lui, sont gentils, donc nous trois... Non, non, non, non, non, non, non. C'est ça Non, non, non, non. C'est lourd que c'est chéri, ça. C'est chéri, c'est chéri. C'est chéri, c'est chéri. Ça fait chic à en tout cas. Non, non, mais laissez-moi parler. J'ai à peine d'arriver, là. Cherim, il a pas... Psychose a pas confiance <rire> en Cherim, donc Cherim est pas personnellement méchant. Mais moi j'ai confiance <rire> en Psychose, je sais que je suis gentil, et Psychose, apparemment... Confiance en Sten et Sten, apparemment, elle est Donc il reste un jeu pas confiance ça, ça, si en moi, Bichard Moi, j'ai pas confiance en toi, répète. mais si Psycho te fait confiance, Psycho est gentil. Répète qui se fait confiance entre qui T'as pris la table oh, et, la... et la deuxième question, Bichard, c'est qui te fait confiance, ah, toi allez, Bah, justement, bonne question, qui me fait confiance Bah... Battez-vous dans, dans le s'il vous plaît. 50-50. 50-50, ok, bah, c'est déjà ça. Je suis tellement Moi, je retiens quand même le fait que Psycho a dit qu'il y avait mon blasque qui avait été léché dans le chat Et justement, il a jamais dit ça, donc l'a l'a dit, dit il dit. Ah ok si bah dit, pourquoi si t'as dit, dit que c'était pas ça alors Pourquoi en fait, genre tu sais au début tu disais que c'était pas ça et ensuite que c'était ça De quoi Attends oh, mais qu ce que, que, que tu racontes Mais Nono, un est... un autre, nono, nono il s'est barré où Euh j'en ai un. Nono je l'ai vu il s'est barré par là, genre je l'ai vu tout à l'heure il montait ouais, dans ouais, le il est parti dans le viens Ouais ouais mm -hmm. oui, je te jure qu'il s'est barré pendant qu'on parlait. Bah au pire on va on va nether et on fait le portage de Nether. Par contre euh. Est-ce que vous avez des pommes rouges Oui bah je prends je prends le psy Est-ce que vous avez des pommes rouges ou pas j'en euh... ouais, pas, peu bon, je peux ouais, t'en passer Est-ce que t'aurais aurais ouais, deux d'or en rab ou pas Nadox Je pense que j'aurais deux ouais Ouais j'en ai même 15 ce qu'il y a dans le tu Tu venais de me foncer dessus à deux là Bande de, de fou gros vraiment ouais. Mais arrêtez de faire ça par contre oui. Arrêtez ouais. de faire ça Arrêtez de faire ça <rire> Mais, Mais qu'est-ce que vous faites Mais qu'est-ce que vous faites Mais qu'est-ce que vous faites Enfin. Bah c'est super Mais vous faites quoi les gars On voulait discuter mais vous avez pas l'air de vouloir discuter là hein. Si je peux me permettre hein. Pas non plus apparemment hein. Bah oh, non toi en toi fait toi, vous, hein. vous me foncez dessus Alors que mon chat, mon blaze a été lâché dans le chat d'Ekira, vous pensez que je pense quoi C'est pas par rapport à ça D'accord c'est par rapport à quoi Autre chose un petit souci. Bah c'est quoi J'ai bientôt pas de décoeur. Ah. Pourquoi C'est sûr <rire> bah, bonne j'ai bien préparé mon échappatoire et j'ai réussi à me barrer tranquille. Je ne sais toujours pas d'où ils tiennent leur information, comme quoi je suis 100% méchant. Au moins j'ai réussi en Death Note 1 et je vais pouvoir rejoindre ma team de Kira. Putain suis deg de pas avoir réussi à faire quelque chose. Hein. Allô Oui, cher. Moi je suis tout seul. Hein. C'est les brains. Ah, vous ouais. avez des gaps Moi j'ai 10. J'ai rien du tout. On hein. a combien J'ai 2 gapels. J'ai deux gapels et je suis full P2. Vous avez du stuff P3. Euh... Ok, c'est comme nous. Bah écoutez, euh. Ouais, non. Vous faites genre vous me cours ça à chaque fois. Ça marche. Bah attention, ils sont là donc go les Ouais. Et salut. Stan Ciao. il a été Ah ouais, ok. <rire> bon, ça confirme bien du coup. Oh, oui, mais Bichard, il pas passe gros. <rire> c'est trop. Wow. Vas-y, plus... <rire> une caméra. Allez ah, non, j'ai ah, Vas-y, ah, je l'ai eu, hop, ouais, <rire> <rire> hop yeah, eu je suis mort Hop, aide Il a bouger de l'autre côté T'arrives Mais tu restes aussi Back, back, back, back, les gars Désolé. Non, c'est bon. Pas, pas de... Mm. Non mais si jamais, vous en ferez, fait sens. <rire> <rire> Bon bah pour le coup, je suis tout seul là Il faut que je me barre et que j'essaie de choper des teams pas trop stuff pour récupérer le maximum de Gapel. Ah mais ils sont vraiment derrière nous, quoi Oui... Bon bah... C'est compliqué à... le jeu vidéo. Bah... On va tomber sur les jeux, on va l'en laisser tranquillou. On va bah aller fight d'autres gens. Genre Massim. Ils ont les speed ou pas Non non ils ont pas les speed. <rire> bah plan, plan, plan, plan séparation des <rire> trucs. On sépare et on se retrouve, bah, bah ouais ouais, ça a rien. Vas-y, moi je vais à droite et du coup ils vont me focus. Non, je pense pas. Ok oui, c'est moi, t'en ce que moi. Oh oh. Jusel oui. Kira Oui. Je te laisse tranquille. Comme tu veux. T'as des gapels Bah. Ça serait plus logique vu la team qui reste chez toi en fait. Bah, ils sont juste qui derrière si tu veux. Bah, ouais, mais si c'est pas un mélo méchant, euh, ça va être la giga sauce en fait pour les autres. Ah, oui, oui, bah oui. Après, <rire> enfin, moi j'ai des speeds, je peux courir, mais bon, Bah, je suis mort. Mais ils ont pas de speed, hein. Il n'a pas de speed Ouais, mais ça empêche pas qu'en v 5 je me fais des pots quoi. retrouver ton. Ah bah non, il est mort le Kira. Ah, il y a une arc en plus dans les jeux. Ah, c'est ici les deux Bon, s'il nous voit par contre, je pense que ça sert à rien de même. Ah bah d'arno Ah bah ouais Salut Bichard! J'étais en W5 et je l'ai vu. Euh, essaye de mettre une flèche ou je sais pas quoi. Ouais, bah ouais. Vas-y, mets une flèche. Ouais, en fait. Pas... Ah, bah y'a les jaunes, je suis mort. Franchement, on y va ou quoi? bah oui. Oh non! Bonjour, Salut Bichard! Salut. Tu veux mourir? Non, c'est vrai. C'est triste, t'as pas, de pas beaucoup le chemin. On s'en fout, ah, je fais pas. Pas. il faut le drop. Y'a les jaunes à ma droite, vas-y, allez-y, foncez! Situation compliquée, j'ai réussi à faire un kill, mais je suis tout seul. Il va falloir que j'équilibre les équipes. Pour ça, il faut que j'attaque au bon moment et que je reste sneaky derrière les fights. Oui. Méchant Bichard Je laisse les violer sur toi hein. Alors, euh, là, fait dire, des doubles, là. Je voilà. Ok ouais, ouais, tombé, donc, dans le genre, mais non mais quelle Ah c'est compliqué vas-y vas-y ouais. vas-y ouais. vas, -y, vas, -y, vas, -y, vas -y. Attention attention euh... oh, Par oh, contre, faites euh, gaffe Oh derrière moi derrière moi moi. Richard, Richard là où là où là où Revenez vers nous, revenez vers nous Ouais, Richard là, là, là, là Chassez-le voilà, oh, C'est nice. quoi ça te Cassez-vous là, ah, là Y'a mon ennemi est là c est c est la... Mais c'est bon fait On peut rien faire Ouf Ouf le Mon carré Mon carré C'est quoi ça Mon carré Ils sont pas ensemble dans le Moi je ça partout, arrêtez, arrêtez Oh la la la la euh, ouais, ah, je suis perdu Moi ouais, ouais, ouais, ouais. j'ai plus de, de flash les gars, enfin j'ai pas de flash du tout En a... a... fait, y a, regarde ça, y a à à un regarde table on a gagné à La situation est très compliquée Que des solos face à mon ancienne équipe Je croise les doigts pour un mélo méchant C'est un peu débile ça Bah ouais mais j'en sais rien moi qui quoi Oh putain t'as merde évident qui ouais, récupère les gaps Il y a, bien joué, il y a bien joué Ils ont plus de gap c'est le moment de foncer Par contre on a plus de gap vous devriez vous faire entre vous hein. Bah ouais c'est pas rentable pour vous non. <rire> Aïe il y a rien, Y'a rien y'a rien Y'a que dalle Bichard il fait quoi Va chercher Nanox là il ouais, est Anox. Anox, mais ici. Il est parti en cave, je suis sûr. Mais vous êtes 4 on, on a tous deux coeur, en fait. de coeur, en fait. de coeur, ça sert à rien de nous fight nous. Faut éliminer les menaces dangereuses. Mais surtout qu'on n'a pas de heal depuis. Et je crois qu'il n'y a pas de Oh les arches Oh les games bien joué Putain, putain attends, attends, attends, attends, Non jouer, putain. Oh, mais Il y avait tout le monde sur nous, c'était impossible mec. Il y avait tout le monde sur nous, c'était impossible je Bien joué. T'es qui pour mélo, le plaisir mais ça servira à Je savais qu'il y avait un mélo ouais. méchant en donné que mon T'as qu'un score, j'ai pas eu ouais. le Ouais mais après... Après voilà. voilà. Tire trop fort Après il me tue quand même, donc ok. Vas-y Nanox, fume-le! Non, je peux pas, rien pour mon il y a un plus c'est Oh, bien joué ce saut oh, de lave là! Stylé, si ouais! Bon là, Nanox! Bien joué, ouais. ah bien joué! Je suis dégoûté, j'ai voulu me de C'est quoi ton épée, Bichard T'as pas réussi, mais on t'a laissé en vie longtemps Bichard, c'est bizarre comment tu étais dévoué aussi Bien joué, bien joué Oui, mais en fait, c'était volontaire J'ai compris ça, ouais Niveau infiltration, j'ai essayé de faire de mon mieux Pour être honnête, j'ai bien essayé de m'infiltrer, mais pas du bon côté Mais vous inquiétez pas, quand ça rentre pas par un trou, faut rentrer par l'autre C'est peut-être la remarque la plus beauf de cette chaîne en tout cas, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Destinat UH, ça faisait longtemps. Pour ce qui est de l'OP n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si j'ai essayé de rendre ça un petit peu plus cool, voilà, si, si vous avez aimé. Vos avis m'intéressent, si vous avez trouvé ça dégueulasse, et bah j'en ferai plus du tout. Est-ce que ça vous gêne aussi que je fasse des OP Ou vous êtes plutôt de la team, ouais, vas-y, fais-toi plaisir, gros. En tout cas, votre avis compte et j'espère que vous me le donnerez en commentaire. Mesdames et messieurs, on se retrouve toute la semaine en stream et samedi à 17h pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine à vous, mes chers compatriotes.